Bonjour, je m'appelle Hélène et je vis chez mes chats. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de mon petit Goldie. Certains individus plongent très profond dans la fange de la vie. C'est très lâche de s'en prendre à résoudre vos problèmes avec des gens qui vous ont fait souffrir et non pas des innocents. Mon petit Goldie, il était un chat dans le quartier de mes parents. Il venait de temps à autre à leur fenêtre demander un petit peu à manger et quand il faisait très froid, il se mettait sur un fauteuil et il dormait. Il était très bien accepté par les chats de mes parents parce que c'était juste un chat facile à vivre et Mais parfait. Un jour, il le voit venir avec un autre chat et tous les deux avaient un œil crevé. Le deuxième chat n'a pas pu être sauvé. C'est une question d'heure il faut faire très vite. Et il faut aussi que ce gentil chat quitte ce quartier. Je prends le relais, je l'amène chez le vétérinaire. Le vétérinaire va le garder quatre jours. Quatre jours durant lesquels je suis allée le voir tous les jours pour lui pour le soutenir dans cette terrible épreuve. Mais ce chat, il est si doux et si... Il avait rien demandé, il vivait tranquille sa petite vie de chat. Non seulement il a été abandonné, mais en plus, il croise la route d'un psychopathe. Le vétérinaire a retiré l'œil, mais sans refermer l'œil. Ça a duré quelques temps, je crois que ça a duré euh, un ou deux ans, quelque chose comme ça, mais ça s'est vite infecté je l'ai ramené une deuxième fois pour une opération pour recoudre l'œil. Et il est resté quatre jours. Et il a même passé une nuit chez le vétérinaire pour être surveillé de plus près. Le vétérinaire m'a dit qu'il s'était mis sur le fauteuil et qu'il n'avait pas bougé. Un chat mignon. Des années plus tard, il va très bien. Il aime sa vie et il est très complice avec les autres animaux. Goldie... Pendant la première semaine, il a été terrorisé par Kali. Elle lui faisait rien, elle, elle le laissait tranquille. Mais dès qu'il la voyait, il avait peur, petit bonhomme, qu'est-ce qu'il avait peur Au bout d'une semaine, ça a été beaucoup mieux. Et maintenant, ils sont très proches, des amis inséparables. Et tous les jours, elle a le droit à ces marques d'affection qu'elle lui rend très bien. Goldie, il aime bien dormir. Goldie, il aime bien jouer. Goldie, il aime faire des gros câlins. Goldie, il est comme beaucoup d'animaux. Il a juste envie de vivre et d'être aimé. Et je dirais comme nous, les humains. Prenez soin de ceux qui vous aiment, ne les abandonnez pas. Si vous êtes témoin dans la rue d'une cruauté envers un animal et qu'il y a urgence, vous pouvez contacter le 17 ou le 112. Pour les autres cas, n'hésitez pas à contacter les associations. Je vous mets les principales en bas dans la barre d'information. Si c'est votre animal qui a été victime d'actes de cruauté, allez voir la gendarmerie locale. Si vous voyez des cas de maltraitance sur internet, je vous mets le lien en bas dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt dans une autre vidéo et bisous